Patron Patron Y'a quelqu'un Bah, c'est pas possible Bah, où qu'ils sont tous passés Y'a un problème, ils sont tous en train de gueuler là. Ils, on, euh, on devait donner des nouvelles du football, on n'a rien dit, on devait faire des mises à jour, on n'a rien fait là. P'tain, ils sont où Ils sont passés où Ils sont passés où Patron Patron Qu'est-ce que c'est cette musique Qu'est-ce que c'est cette musique Ouais. Bah... vous faites patron Mais c'est pas possible Les joueurs consoles, les joueurs PES, ils sont en train de crier que vous pouvez pas faire ça C'est pas... Non Et salut tout le monde les amis, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver parce que bon, vous l'avez vu en ce moment, j'ai pas été très actif sur YouTube et je m'en excuse, faute au Covid qui s'est invité chez moi et bah, du coup, à mon boulot qui forcément m'a demandé bah, beaucoup plus de temps. Enfin bref, je vous raconte pas ma vie. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Mais aujourd'hui, on va parler d'un truc bah, très important. On va parler de Konami. Tu vois, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Konami. Et je préviens tout de suite avant d'entamer cette vidéo, tous ceux qui sont énervés à cause du choix de Konami par rapport à PES et eFootball, ça va pas vous plaire. La vidéo ne la, la vidéo, va pas vous plaire les gars. Je vous préviens tout de suite. Il va y avoir du froncement de sursis, il va peut-être même y avoir du tapage de points sur la table, mais ce n'est pas grave parce que le Lulu, il est là pour tout vous expliquer. Donc, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est parti pour la vidéo sur Konami qui bat tous les records et pas besoin de jeu de foot pour ça. Let's go Alors, pourquoi j'ai dit ça les gars Aujourd'hui, on va parler de Konami, comme je vous l'ai dit, on a eu le rapport du coût économique de Konami du dernier semestre 2021, donc qui court du mois d'avril au mois de décembre. Donc, voilà le semestre, les six derniers mois jusque-là, tu m'avais compris. Juste pour vous préciser que pendant ces six derniers mois, du coup, on ne compte pas PS21 parce que sur console, il y a eu très peu d'achats in-game. Forcément, c'était vraiment la fin du jeu au mois d'avril, donc à mon avis, ils n'ont vraiment pas gagné grand-chose. Et du coup, aucun, aucun, zéro, zéro euh, argent rapporté par eFootball puisqu'il n'y a pas de micro dans le jeu et que le jeu est gratuit. Donc, tu vois, ça, on prend ça en compte. Et là, bah, beaucoup se disent, bah forcément, les gars, il n'y a pas de jeu de foot, Konami, ça va s'effondrer, etc., etc. Les gars, record. Record, c'est le plus gros semestre que Konami n'a jamais fait, en fait. C'est le plus gros semestre Konami Ils n'ont jamais fait mieux. C'est un record au niveau économique. Ils ont fait, tenez-vous bien à vos slips, 428 millions de bénéfices. De bénéfices. Donc, ça, ce n'est pas, pas du chiffre d'affaires. C'est du bénéfice. Ça veut dire que quand ils ont retiré leur charge, quand ils ont tout retiré, il leur reste 428 millions. 428 millions comme ça. C'est un délire. Donc, deux choses. Pour ceux qui ne le savaient pas, Konami reste une entreprise extrêmement puissante et extrêmement solide. Ça, c'est un fait. Deuxième chose, bah, ils font des bénéfices, ils gagnent de l'oseille, ils ont de l'oseille. C'est ça le délire. Tu en as des fois, ils te parlent de Konami comme si c'était la petite entreprise du coin, tu vois, avec deux développeurs euh, euh, dans, à l'arrière d'une boutique qui développaient des petits jeux vidéo. Non, c'est une énorme, une énorme entreprise de jeux vidéo qui a fait encore une fois un record de 428 millions. Mais là, tu te dis, attends, c'est un délire. Comment, comment ils ont fait pour faire ce chiffre record sans jeu de foot Sans jeu de foot, parce que pour nous, petits Français ou euh, petits francophones, on se dit, c'était leur meilleur truc. Pas du tout, pas du tout, les gars, pas du tout. Et ça reste inquiétant. C'est ça qui reste inquiétant pour eFootball et PES, tu vas comprendre. Alors, d'où viennent euh, cet argent De trois choses. La première chose, les casinos. Bon, ça, on en a toujours parlé, je vous en ai toujours parlé, ça s'appelle les pachinko. Konami fait énormément de pachinko. ils ont des usines à pachinko. Les pachinko, c'est des machines à sous, ça marche très bien. Ils en vendent même à Las Vegas, etc. Euh, là, grosse partie. Deuxième partie, et ça, même moi, je n'étais pas au courant. Genre même moi, tu sais, je me la raconte, mais je n'étais même pas au courant de ça. Et là, en fait, ils en ont parlé. Les salles de sport. En fait, Konami, ils ont des salles de sport. Je ne savais pas, des salles de sport. Et donc, réouverture des salles de sport après le Covid, bim, explosion, grave d'oseille. Voilà, deuxième chose. Et troisième chose, évidemment quand même, le jeu vidéo. Mais pas le jeu vidéo global. Pas le jeu vidéo global. Le jeu vidéo surtout mobile. Oui, les amis, oui, oui, oui. Surtout mobile qui tient surtout sur trois jeux mobiles. Le premier, c'est Professional Baseball Spirit Haze. Donc, tu t'en doutes. C'est un jeu de baseball sur mobile. Le jeu, les gars, il est sorti il y a 6 ans. Il est sorti il y a 6 ans et il leur rapporte toujours autant d'eux. Donc, nous, en France, on n'a jamais entendu parler de ce jeu. Donc, croyez-moi, le jeu, il cartonne. Alors, je pense qu'il cartonne en Asie parce qu'il kiffe le baseball. Et bien sûr, aux États-Unis, tu vois. Donc, euh, l'Europe, il s'encare. Le deuxième jeu qui leur rapporte énormément d'argent, c'est Yu-Gi-Oh! Duel Links. C'est un jeu Yu-Gi-Oh! mobile qui est sorti, je crois, il y a 5 ans, qui est excellent, etc. Voilà, très bon jeu, encore une fois... Euh, de l'argent. Et le troisième jeu qui leur rapporte énormément d'argent, vous allez me dire, bah, qu'est-ce que ça peut bien être Efootball 2021 Mobile bah, Bien sûr, parce que Efootball, rappelez-vous, ils ne l'ont pas lâché sur mobile. Ils leur ont mis des updates, etc., des packs, des compétitions, tutti quanti. Ça rapporte énormément d'argent sur ces trois jeux. Et ils ont sorti euh, trois petits jeux, je crois, sur euh, Switch, sur console, Notamment un autre jeu Yu-Gi-Oh euh, Ça, tu vois, ils s'en foutent en fait. Donc tu vois, rien qu'avec ces trois jeux, casino, salle de sport, 428 millions d'euros. Ah non j'oubliais. Ils ont aussi gagné 140 000 euros en NFT. Et là, les gars, ils se disent ouais, « 140 000 euros en NFT, c'est énorme !» Non, les gars, pour ceux qui connaissent les NFT, 140 000 euros en NFT, c'est euh, que dalle. Vraiment, c'est... Euh... C'est euh, vraiment, vraiment un échec. Alors, ils l'ont bien sûr fait passer comme une réussite. Mais croyez-moi, moi qui connais quand même pas mal le monde des NFT, etc. C'est vraiment pas ouf du tout. Bon, c'est pas si mal C'est toujours ça, tu vois. C'est toujours un petit revenu en plus. Tu ne tu, tu craches, craches pas non plus sur 140 000 euros. Mais bon, tu vois bien que sur 428 millions d'euros, les 140 000 euros, limite, c'est l'argent de poche, tu vois. C'est l'argent de poche. Donc la question que ça pose, les amis, moi, ça me pose deux questions notables. La première, c'est, euh, c'est même pas une question, en fait, c'est une constatation, ils font leur, euh, leur chiffre record sans jeu de foot déjà. Sans jeu de foot console. Et trois jeux mobiles qui sont bah, euh, des, euh, des locomotives à pognon, tu vois. Sachant que bah, Master Duel, c'est euh, un jeu Yu-Gi-Oh! est sorti au mois de janvier, free-to-play, qui a battu des records de téléchargement, mais des records même pour un free-to-play. Vous voyez ce que je veux dire Il a battu des records de téléchargement. Donc ça, c'est une réussite, en fait, Konami connaît. Bah, des réussites, voilà. Nous, on pense que c'est que des échecs. Ils connaissent que des réussites. Leur seul échec, c'est eFootball. Ah, c'est marrant, ça me fait pas mal. Bah je me dis, quel intérêt ils vont avoir à, bah, à forcer sur e Football, tu vois. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin Non, clairement pas au niveau argent. Vous allez me dire, ouais, mais les fans, croyez-moi, croyez-moi, ils ont euh, mille fois plus de fans sur euh, leur jeu de baseball mobile que de fans de PES console C'est ça, ça la vérité, les gars. Maintenant, on est minoritaire, nous, les vieux jeux consoles. Donc, voilà, ça, c'est un truc. Deuxième chose, moi, qui me questionne aussi, c'est ces 428 millions, tu vois. Qu'est-ce qu'ils vont en faire Parce que j'espère, j'y crois pas du tout, les gars, j'espère qu'ils vont les réinvestir dans d'anciennes licences. Metal Gear, Silent Hill, Castlevania, bien sûr, PES, tu vois. Il est con, lui, hein. Mais il est drôle, très drôle. Ils auraient les moyens, largement les moyens, de ressusciter ces licences. Et je suis certain, ça c'est mon avis, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis certain qu'avec de l'argent bien investi dans ces licences, ils réussiraient à faire déjà d'une, un très bon jeu, mais de deux, un très bon jeu qui leur rapporterait de l'argent. Maintenant, vous savez comme moi ce que c'est le monde de l'entreprise. En général, c'est quand ça marche, bah tu continues. Et quand ça marche pas, tu laisses tomber. Surtout que là... Quel intérêt ils auraient à essayer des nouveautés Sachant que ce qu'ils font déjà, ça marche très bien. Preuve en est encore une fois ce record de 428 millions. Oh merde Oh c'est con ça Voilà, c'était Luthor. Petite info là-dessus, je vous fais des gros bisous. Ciao les mecs